Euh, donc bonjour à tous ceux qui viennent de venir euh, Donc vous avez vu dans le titre euh, Soirée Anecdote Attendez je vais d'abord Je vais vous dire pourquoi Ma coupe est assez spéciale <rire> c est... Pour, ceux qui ont... Pour ceux qui ont vu sur Instagram Le savent Et tu aussi <rire> Allez 1, 2, 3 écoutez moi bien écoutez moi bien j'ai une histoire à dire à propos de ces cheveux. Oh putain, salut Oui, je sais, Max Dave, pour mes cheveux, je sais. Je sais, c'est très long à expliquer. Euh, du coup, je disais, euh, si vous voulez, euh... salut bientôt La coupe, ouais. Euh, trahison Je te jure. J'ai eu la trahison envers le mec qui m'a coupé les cheveux. J'ai regardé le miroir, j'ai fait... Non j'ai regardé les coiffeurs, Il était tout content. Moi, je faisais genre, j'étais content. Derrière de moi, c'était... Oh, toi, attends. Oh, toi, tu vas regretter de ce que t'as... porte <rire> pointe <rire> <rire> Allô, la police toi, tu vas te faire... Toi, tu vas prendre des caquettes. <rire> à <la> finesse, Et vous fumez dans le <rire> chat. C'est quand même le premier des choses, ça. <rire> <rire> Non, mais on veut dire un message, je veux dire pas un gros truc, <rire> un message. Est-ce que vous êtes d'argent, vous pouvez spammer à mort le chat pour faire en sorte qu'on est des vrais streamers, puisque ça peut être en, euh, en diffusion sur YouTube. Il peut être genre qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent spammer à mort le chat, n'hésitez pas, mais pour vous bannir. Et euh, je vais désactiver, normalement, on désactive une iPod. Du coup, vous pouvez spammer à mort. Aujourd'hui, les gens, euh, on va regarder. On va réagir à mes anciennes vidéos. Vous allez savoir pourquoi je dis mes anciennes vidéos. Vous voyez, vous voyez cette chaîne-là Une belle chaîne qui est à Jossbaki. Si je vous dis que cette chaîne-là, de base, c'était une... une... C'est la première chaîne YouTube. Genre, ma vraie première chaîne YouTube. Il n'y a pas eu d'autre auparavant. De demi-chaîne, what the fuck <rire> On va dire... Bref, on va pas tarder. On va pas perdre de temps. On va regarder... Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Regardez, regardez ces miniatures de qualité de youtubeurs. Euh, j'avais quel âge Non, je suis pas un centrier. Mmh. Alors, alors j'ai commencé YouTube en 2014. Cécatrice <rire> Au moment où j'ai créé cette chaîne, j'avais 7 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte que pendant euh, près de 7 ans encore, enfin 8 ans maintenant, le daron de la street euh, a une casquette meilleure qu'à l'envers. Attendez 10 secondes. Salut les Jones Comment ça va les Jones <rire> Bref, première vidéo les vacances de la famille Justine. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça. Go Le voyage des mobile, partie 1. Bon, on va où C'est une surprise. Bon, on va prendre l'autoroute. On va prendre l'autoroute Mais oui, Jamy <rire> La voix. Pendant euh... j'avais 7 ans, le futur Gotaga. <rire> Gotaga <rire> Gotaga <rire> Anecdote à propos du format de la vidéo. Je filmais... Euh... Je filmais mes... cette vidéo-là, enfin mes vidéos avant avec euh, ma vieille tablette <rire> euh, Non pas les tablettes d'aujourd'hui genre qui font du 80p tout ça non une tablette qui fait euh, tenez vous bien la bonne qualité de la bonne 480p bonne qualité du tubeur là. <rire> alors on va continuer On va pas continuer finalement <rire> J'avais des problèmes mentaux quand j'étais petit. Mes parents m'ont jamais dit ça. <rire> Papa, maman, vous m'avez pas dit qu'avant j'avais des problèmes mentaux à faire des bris chelous. Vroom. <rire> maman, regarde, j'ai une voiture. J'ai une Toyota, frère. <rire> C'est bien mon fils. Néo et Samuel. C'est quoi cette voix Voix Reveal. Voix Scrivine. <rire> oh fais J'avais des problèmes manteaux putain. J'avais des problèmes. Il, il va nous avoir. Oh Dieu tu... Putain de merde. Hey Alors, on fait moins balade alors, on fait moi le malin. Hein malin! On fait moi le malin! On fait moi le malin! Waouh, allez-vous dans T'as vu ce montage en tout? Ce montage de qualité! On a l'impression qu'il n'y a pas de coupure, mais il y a du montage! Lol! Est-ce que nous sommes prêts, toi? <rire> Vous l'avez vu Alors, on fait mou. Voilà Ça. Euh, Front reveal. Front national reveal. Slow motion casque. Slow Non FPS. Vous voyez ce bout-là Ce bout que je suis en train de montrer actuellement C'était mon, mon premier lit. Mon premier lit. Front reveal. <rire> Et vous fumez Si je vous dis que ça c'était mon premier lit, je m'en souviens très bien. Merde, euh, lit, euh, tiroir. Oui euh... Vous n'avez pas vu de l'arrobas, vous n'avez pas vu de l'argent. je ne suis pas accro à l'argent. Euh... C'est euh, un truc comme ça qu'on avait, mais en bois. C'est un truc comme ça. Non. Euh... Ouais, c'est un truc comme ça qu'on avait. C'est un... un truc comme ça. Genre, je sais pas si vous voyez, genre, euh, ces genres de lits ou genre, là c'est euh, un lit normal et en dessous, genre, il y a un tiroir. Je sais pas si vous avez déjà eu ça avant, auparavant. Je m'en souviens très bien de ce lit et j'ai encore une anecdote à vous raconter. Euh, Salut, merci. Euh, le swag. <rire> sonks. Sonks. Argent, argent, argent. Money. Sonks, sonks, sonks. Le son, le <rire> son, argent, argent, argent, argent, <rire> argent. <rire> merci, merci pour le follow. Et il faut savoir qu'il y a une nuit où genre qui m'a, entre guillemets, traumatisé, il faut savoir que moi avant quand j'étais petit j'avais extrêmement peur des araignées. Et <rire> à un moment, genre une nuit tout se passe très bien, il euh, faut savoir que euh, j'étais face, euh, genre face à vous, enfin face à vous, mon lit était euh, genre là où j'étais, là où je suis actuellement, enfin c'est très dur à comprendre. Et euh, genre, euh, je joue tranquillement, je, je tourne ma tête vers euh, le mur qui s'était à ma gauche, je vois un énorme araignée, je crie à, je, je, je crie à mort. Et maintenant, imaginez, imaginez, genre, euh, vous êtes une mère, et que vous entendez votre fils crier à cause d'une araignée. Qu'est-ce que vous faites Petit A, vous dites à votre fils que c'est pas grave, c'est qu'une petite araignée. Petit B. Vous prenez une claquette et vous la balancez sur votre fils parce qu'il quitte trop. Petit C, petit B. Maintenant, à vous de répondre. <rire> Alors le chat, quelle est la bonne réponse La A, la B, la C, spam et tout. C'est la réponse que vous trouvez à euh, prendre sur Twitch. Fort Boyard. <susses> J'étais face à vous, alors tu dors debout. Oui, des fois il y a des moments où, genre, je dors debout et tu ne m'en rends pas compte. Et du coup, quand j'étais petit, mon père, s'il aimait bien faire, c'est genre, il se réchauffait à manger. Ensuite, pendant que je dormais, il le posait délicatement sur mon crâne et il, le, il mangeait petit à petit jusqu'à que je sente une énorme chaleur sur, sur mon crâne <rire> quand je me suis levé. Non, je les bien sûr. <rire> Frère, des pâtes de questions ou quoi Oui, des fois, euh, on me pose souvent la question genre si je suis une pâte de pression ou quoi Oui, oui, je suis une pâte de pression, oui, oui, oui. Genre, euh, mon crâne est tellement chaud que tout <rire> se crame d'un coup. <rire> oh mon dieu, mon crâne, des vous partout. Mon crâne, on peut pas que un ça Hein Sasuke Quoi J'ai suis J'ai Je Quoi Je suis Sasuke Oh putain de merde je ne sais pas qui s'étend regarde Naruto, il a déjà su que il a déjà connu Sasuke même si que j'avoue que actuellement j'ai presque jamais vu Naruto, je suis vraiment désolé. Je connais juste des personnages, juste des personnages euh, qui est Naruto et Sasuke mais j'ai jamais je suis vraiment désolé mais j'ai jamais vu euh, j'ai jamais vu euh, la L'anime en lui-même en fait j'ai jamais vu euh, Naruto enfin avant je regardais Naruto puis après euh, pff, voilà quoi et c'est Sasuke <rire> C'est exactement ce que j'ai entendu en plus <rire> je prends une autre langue frère Le pistolet idiot. Le pistolet. Je m'en souviens Il Faut savoir qu'avec ces Playmobil là je, enfin, je sais même plus Ah oui mais c'est vrai attendez <rire> Finalement ce live c'est genre où je montre toutes tes marques Oh non le pistolet Attends merde euh... Pistole... C'était euh, celui là que j'avais euh, Comme pistolet euh, en, en Playmobil Ikea fait des... Hahahaha <rire> j'ai chant Ikea depuis le temps Oui il faut des pistolets aussi <rire> Genre si sais tu te balade beaucoup trop longtemps dans Ikea, t'as un mec qui vient avec un flingue. Oh vas-y prends tu m'as saoulé, barre-toi, prends ce fling. Fais ce que tu veux de ta vie C'est le black web de Ikea, le mobile c'est le black web de Ikea Genre tu descends tout en bas, tu tombes sur un pistolet, ensuite oh, j'ai une Maca 47 Tu comprends pas de ta vie, t'es là comme ça, <rire> <rire> Euh Prochaine vidéo, les vacances de la famille Justin, anecdote Attends, je croyais que mon boss avait crash. Anecdote, euh... Attends, quoi Euh, oula... Attends... Est-ce que, genre... Attends, non, j'entends genre... <rire> un truc j'étais con à l'époque <rire> En fait, euh, faut savoir que, je me... enfin, si je me sens très bien, mais genre, au début de YouTube, en fait, euh, je savais pas c'est quoi genre, faire des épisodes, moi je pensais genre si je mettais genre les familles de la famille Justin, ensuite encore et encore, et les autres allaient comprendre que c'était partie 1, partie 2, partie 3, c'est ça que j'ai cru, malheureusement, c'est le contraire, il <rire> faut savoir que, ah c'est encore chez moi, d'accord, parce que oui, euh, je vais vous montrer euh, une vidéo où c'était pas du tout chez moi, sa gueule. C'est genre, c'était pas du tout chez moi, c'est chez quelqu'un d'autre, mais je vais pas vous dire où c'était. Enfin, du moins, je vais essayer de la retrouver, mais voilà quoi. C'est parti pour 10 minutes de plaisir, 10 minutes 11. Putain, ça m'a l'air passé 10 minutes de... La monnaie, exactement ce que j'allais dire, en plus en En Encore en... France. Ah... Euh, euh, euh, ah oui, ça, ah oui, ça. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Non, non, non, c'est pas ça, c'est pas mon gros pied. Mm, mm, ça, mm, mm, mm, mm, mm, vous voyez, genre, cette partie-là où je montre, enfin, euh, c'est ça, mais en plus grand. Vous voyez, genre, euh, cette partie-là que je montre actuellement. Vous voyez, euh, genre, la partie grise où je monte avec ma souris La partie grise et jaune. Si je me souviens très bien, je crois que c'était bel et bien cette partie là <rire> J'ai une énorme anecdote que je viens juste de me souvenir à l'instant. En fait, il faut savoir que pendant un anniversaire... Ouais, je crois que c'est pendant un anniversaire. En fait, j'ai toujours rêvé d'avoir un avion Playmobil genre complet comme ça, genre tout est parfait et tout. Et euh, faut savoir que mon père m'a acheté l'avion plus mobile. Encore, euh, merci papa. Mer mettez tous merci papa euh, dans le chat. Bah, franchement, franchement mettez le s'il vous plaît. Parce que il fait tout pour me faire plaisir. Et franchement, c'est vraiment cool. Mettez tous merci papa dans le chat. Et, ça, je meurs. Et du coup, euh, faut savoir que. Euh, moi je pensais que genre euh, j'avais tout. Genre, l'avion était complet, il y avait les ailes, il y avait, il y avait tout était complet. C'était ce que j'avais pensé. Malheureusement, j'ai juste eu cette partie-là de l'avion. En, en, encore en France. Allez, viens, c'est le voyage. Mmh. Ouais. Allez, tu viens Ils voyagent. On redescend. Ils vont aller en voyage. <rire> Les mobile bon, on voyage dans un avion Si, genre, vous voyez le mot avion, e essayez de découper en 5. <rire> Maintenant, vous allez faire un voyage dans un ave. C'est quoi un HAV Vous voyez l'avion Ouais bah, En fait, c'est un avion, mais euh, genre, où il manque juste une petite partie. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un ave. Le seul endroit où tu peux finir en PLS en 5 secondes max <rire> euh. <rire> J'ai essayé, essayé de faire une transition. <rire> J'ai essayé de faire une transition comme les youtubeurs. <rire> C'est genre la transition où, genre, vous me voyez comme ça. Ça se termine, genre. Oh putain, merde. Non, pas comme ça. Ça se termine comme ça. Genre, ça change d'endroit rapidement. Transition couverture. <rire> ah, je te jure. Ah finesse. Vas-y c'est quoi encore ça Comptez tout je résumé du livre que tu devais lire pendant les vacances sur internet. Ackermann <rire> ressemble à acteur Rami Malek <rire> <rire> Attendez... <t 'es... rire> je suis désolé. Get wi anywhere go <musique> Voilà. <rire> <rire> bon moi ça c'est clair. Ça c'est dit au moins. J'ai une grande soeur. Euh, J'ai une grande soeur. Putain, de merde. Il a pas eu le... Oh Il a pas eu le tuer La un des coups d'assailles, ça me pas. <rire> il a pas eu le tuer La belle jambe à Blackie. Jean Bréville, On nous Non, dis-moi, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez dire Nous, on descend. On descend. Il va pas y avoir un masque. Juste, on est d'accord que on a entendu la même chose. Quand on est dans le chat, qu'est-ce que vous avez entendu à l'instant Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? <rire> Attendez. Un Un. Attendez. Là. Il a failli avoir ma Moi, j'ai déjà compris ce que j'ai dit. Oh putain. <rire> Attends. Attendez. Euh, Attendez. Un. Là. Il a failli avoir ma Si vous avez l'esprit un peu décalé, vous avez tout de suite compris. Il n'est pas un mafieux. Euh non. Attendez. Il a failli avoir un mafieux. <rire> de mon côté, désolé, mais moi perso, de mon côté.. J'ai entendu. Il a failli avoir ma c. Bon, tout, hein. Il a tout, hein. Oh putain, c'est chiant, je dois tout sortir, putain, c'est pas possible, je dois tout faire moi-même, oh, putain, la vie est chiante pour un enfant de 7 ans, c'est dur d'être un enfant de 7 ans, avec la musique, avec la musique là, euh... merde, la musique qui fait, na, Waouh Waouh wow. Putain. putain de merde Putain Oh ça Oh oui ça je m'en souviens très bien L'école Playmobil mmh. J'ai mis des qui, j'ai mis des cigars sur la vitre pour je ne sais quelle raison mmh. Oh bah genou Oh oh, oh. oh. oh. Je nous révile, il est de retour, oh mon dieu, je nous révile. Tout le chat Twitch est en feu, je nous révile retour, oh mon dieu. <rire> je nous révile le retour, tout le chat Twitch est en feu, tout le monde spam, je nous révile dans le chat. <rire> Ah, punaise, ça me fume. J'aime trop. J'aime trop revoir mes anciennes. Oh, désolé. Je suis désolé pour vos oreilles, j'ai pas fait exprès. Je suis désolé, c'est pas ma faute. Je voulais monter mon micro de base, juste ça, pour vous faire mal aux oreilles. Même si ce une bonne idée. oh, oh. Oh oh oh, oh. <laughs> oh. Baby baby baby baby. <strate> <Net spatula> Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Attends, deux secondes Quoi Attends, Quoi quoi <rire> oh oh La main <rire> Marieville <rire> Oh mon dieu La marie-ville Oh putain Il a fait une 44 Oh la la Je sais pas si vous voyez genre le truc que je fais, je crois pas non, puisque j'ai perdu les bases de paint. Ah, je suis arrivé à taille. Boum Regardez Voilà, j'ai fait un 4 avec mon doigt, puis après, j'ai euh, regardé, j'ai aussi fait ça, un... C'est mon téléphone ça Oh, attends, je crois que c'est mon téléphone qui sonnait à un moment, Ah. Oh. Regardez les gens, pour, euh, je sais pas si vous désolez la live les gars, mais juste, regardez, j'ai réussi à faire un 4 et un losange, mais, juste, ce 4, il est très spécial, magique. Arbre. Mais attendez, mais... Mais, mais, c'est impossible. Mais mais non, mais, mais non, mais non, mais non. J'ai pas pu faire juste un seul 4. J'ai bien fait... J'ai fait plus qu'un 4. Non, non, non, non, non. Attendez. Je veux juste... Ah, laisse-moi aller à gauche. La main. La main. J'ai pas fait que ça. J'ai aussi... fait ça. Le ban Twitch. La, la, la, la, la, la, la. Elle pas mousse, tu au papa que... Maquée Tu es au papa que... okay. la Tu au papa que... Tu que... mmh, là. dans tes mains et tu verras tu la magie. Mes amis, c'est de <rire> la magie Bon, Attendre un on ça pourra la magie, les enfants! La magie! <rire> la magie! La magie <rire> un... Il n'y a pas que ça attend là! Non, non, la, la magie! <rire> T'imagines, genre, euh, j'ai imaginé, genre, vous êtes tranquillement chez vous, vous entendez un mec là qui est comme ça. Je vais invoquer la magie! La magie... la magie bordel la magie Ouais C'est volé Attends quoi Créé par... Sam T'as compris C'est créé par ça Sam Samuel <rire> Bruit Samuel Autisme Samuel euh... Bon, je vais pas mettre cette vidéo là parce que j'ai peur qu'il y ait des musiques copyrightées. pour faire court et eh bien on va coûter un petit, un petit morceau. C'était pas mon anniversaire. Hein. Pas tâche. Ah merde, ok. Bon. Non, non, je vais pas mettre ça. Je vais pas mettre cette vidéo, c'est mort. Il y a une musique copyrightée. pas envie du tout. Oh putain de merde, secteur de recherche. Alors secteur de recherche, j'étais pas du tout chez moi au passage. J'étais chez ma nourrice. Allez. Ah putain de merde. Bienvenue dans le secteur de recherche. Oui, le lien que je t'ai envoyé. Oh, j'ai regardé le lien. Ça va, j'ai regardé le lien, Max. Hop, non. Oula, mon Chrome. Attendez. Oh merde, mon Chrome crache. Oh non non non non. Section de recherche. Cette émission, je crois qu'elle existait. Mec, je t'ai fait des parodies, il est là avec Autotune. Non, pas tout. Euh, il s'appelle Lezbeki. <rire> oh Enfin, ben... De toute façon, puisque tu demandes... Il s'appelle Blacky, il était petit, il était en vie. Malgré sa trisomie, il s'appelle Blacky, il était petit, il était en vie. Malgré sa trisomie, il est un petit con, mais il est bon. <rire> un petit con mais il est bon <rire> Best of life, je te jure, direct, best of life, direct Il a le goût, il a le goût d'un kebab sauce blanche Et Un petit con mais il est bon, il a le goût d'un Kebab sauce blanche, il s'appelle Blacky, il s'appelle Blacky, il était petit, il était en vie malgré sa trisomie Il s'appelle le Blackie. il était petit, il était en vie malgré sa trisomie un petit con, mais il est bon, il a le goudin Il est se blanche, Baki, yeah, yeah, yeah Et c'est pour la première fois que je fais ça en live, hein, honnêtement. Vas-y, je mets ça en rediffusion sur YouTube. Je vais mettre ça en rediffusion sur YouTube. Le putain de merde. Je suis obligé de continuer avec le Il a fait des conneries. Il s'est fait en. En vérité, si Non. Oh, moi si Non. Non. Non. Non. Non. Non Non Non Non Non Non Non Non Trop non, dis-moi là, Non Non Non Non Non Non Non Non Non, non. non, non, non, non, non, non, non Blacky Ça, j'accepte pas ça Ça Ça Oui, ça Non, Non Non Non Non T'as pas le droit de faire ça non, je me suis niqué pied en plus. Ah, Putain. Bon, au moins, je me suis pas ouvert le pied. Oh, Attends, ouais, c'est mieux comme ça. Oh mon dieu. Bordel de merde. C'est sergent. Euh, sergent. C'est sergent. T'as compris T'as compris C'est sergent. C'est sergent. C'est sergent. Non, là Ah, ah ah. A ah, tué la fille. A tué, il a tué Mélanie. Il a tué Mélanie. Il a tué la fille. Il a tué Mélanie. Il a tué la fille. Il a tué l'ami. On dirait les films que tu regardes avec ta peau. <rire> oui. Oui Madame. Oui. Mmh, mmh. oh. oh. Et il continue. l'argent mmh. là là. Là. Voilà l'argent que je t'ai donné. Anecdote. Je me souviens. Je me souviens plus trop du tout de, de quoi ça parlait. Mais je crois que si je me souviens très bien, l'argent c'était soit genre à un moment avec ma nourrice on a été acheté. Euh, euh, les plus mobiles, genre ou des billets de plus mobiles, un truc du genre, ou soit genre c'est genre du papier, ou genre j'ai mis euh, 5 euros, 10 euros, un truc comme ça dessus, que j'ai payé en plusieurs fois, et que ça peut rentrer dans la main. Je sais même plus comment j'ai fait. Ah, ça c'est bien! Ah, ah, ça! Ça c'est bien! Fils oui, argent Oui, chef! Chef! Ça c'est bien! Ça c'est bien, ouais, bon toutou pensé. Bon De toutou même. Bon toutou sergent, bon toutou Bon toutou C'est bien sergent <rire> C'est bien On est pas à la Et c'est ainsi que le petit mourut d'un cancer Oh ah, non <rire> Oh, oh, oh, oh, bonne nouvelle, il s'est réveillé, le blacky du pas était réveillé, il s'est réveillé, du coma <rire> Vas-y, putain, depuis ça, m'envoie des liens, c'est quoi ça, le truc. Question, est-ce que c'est copyrighté Je ne sais pas, je vais en sortir si c'est copyrighté. C'est le copyright, merci beaucoup. Ça a le petit bon poids.. Aussi que je que je change mon overlay de, des streams. En gros, genre euh, les transitions, les écrans d'attente, tout ça. En plus, j'ai une idée en tête. Genre vraiment une idée en tête de, de overlay. C'est ça qui est cool. On continue. Un truc rétro pour les transitions. Euh, truc rétro. Enfin, euh, moi, je vais plus faire un truc simple qui me convient. Avec, enfin, euh, quand j'aurai un nouveau PC portable, puisque euh,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 Putain, il I just started il mais arrête de tomber, arrête de tomber. Dans... Enfin. Oui, tu. Qu'est-ce que Hum, mmh. mmh. fils de goût de Playmobil. Hum, mmh. voilà les goûts de ma PS. Hum, mmh. goût de Playmobil. Hum, ma là. Hum, mon goût de Playmobil. Mmh. ça, quel plaisir, Playmobil. Mobile. les goûts pas cool, Bonjour, bienvenue au commercial. Les... <rire> Le commissariat le plus petit du monde. À côté t'as de la chance, t'as un cheval qui est en PLS, un mec chelou. Quoi Tu n'as pas vu Attends... Attends, euh... Ah non c'est des chiants Oh mon dieu À côté du commissariat... Attends. Bonjour à tous et bienvenue euh, dans le nouveau commissariat. A côté du commissariat vous pouvez voir un mec euh, qui est en PLS euh, euh, par terre et ensuite euh, un chien qui est en 144p et un autre, chi un autre chien euh, qui est en train de faire un euh, AVC actuellement et un truc bleu ici et euh, littéralement du motion blur euh, dans la vidéo euh, carrément ouf euh, le meilleur effet spéciaux. j'étais à 5 et like. Bienvenue au commerce. Il y a même une pizza par terre. Si tu as faim, Je voulais dire. comment vous avez tué la femme de me de meuf. Mmh. Comment T'imagines un mec qui est là comme ça. Tu un en vrai c'est... Comment tu as fait pour tuer euh, la femme de... Euh, euh, tu vas très mentir par... The end, you're dead. <rire> ouf, ouf, on va manger la piste. De Monsieur Carnivore. Mmh, le nom le plus nul de France, monsieur carnivore, monsieur la... Calotor. Calotor, calote, oui. -ou. Bah, j'ai fait... Attends. Ah, ah oui, c'est vrai. On a aussi euh, oublié de dire que, euh, à côté du commissariat, vous pouvez voir qu'il y a un petit euh, qui est en PLS, euh, à côté... Euh de lunettes de plongée et d'un mec chelou qui a à... Honnêtement cordialement un mec chelou euh... <rire> Vas-y si tu veux, hein, honnêtement Yaaah Ya. Yeah. Yeah. Attends Attends Attends, ça le fait tellement oh. Oh, non. Oh, Calotor. Calotor. Le mec a calotte Calotor. Le mec qui prend des calotes pense sur lui. Toi, quoi, t'as besoin d'un préservatif Tiens, prends. Calotor. Elle calote les amoules, t'es. Ah, mm. euh, j'ai fait. Attends, j'ai fait comme ça. Euh... J'ai fait comme ça J'ai mis une baffe J'ai fait comme ça À la cacalji. J'ai tué un mec, j'ai foncé dedans À bras ouvert Mon ami Oh putain. Non, après... Après, et mes vidéos, enfin d'après moi, étaient pas si dégueulasse que ça, en vrai. Non, elles étaient pas si dégueulasse que ça. Oh, la description Oh putain, attends. Faut que je vous lise la description. Euh, de quoi, rien. Attends. Oh. Yes. Like <rire> J'ai fait <rire> comme ça <rire> Euh, punaise. Mec, mais attends, mais la description. Attends, mais je peux vous la dire si vous voulez. Attends, attends, attends, attends, attends. Dans la <rire> rue. Merde. Oh putain. Dans la rue 25 le, le 25 ça euh, là tout, tout était calme. Il y avait une petite famille. Le père Olivier, la mère, la fiette, Carl, Maureen et la mère, Erian. Ah, Mal... <rire> Attends quoi Attends, je vous lis. Dans la rue, 25 Lauréat, tout était calme. Il y avait une petite famille. Le père, Olivier. La fillette, Carl Morine. <rire> la fillette, Réal, au oh, Rénal, à et euh, quand la merde vous êtes tué par vif argent, vif argent, vif argent, monnaie argent. <rire> ah, finesse. Donc les gens, on va s'arrêter là, je crois. Donc euh, merci à tous d'avoir regardé ce stream. Franchement, il était plutôt cool. Il y a eu beaucoup de mêmes. Franchement, euh, c'est vraiment cool ça doutez mon pas. On bah, va, merci beaucoup, euh, sonofberde. Donc, euh, n'hésitez pas à profiter de votre soirée. Je vous mettrai bien sûr, euh, ce sera bien sûr un best of qui sera sur ma chaîne YouTube. Euh, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Euh, JustBucky profitez bien de votre soirée, mangez du pain et euh, c'est pour ça que je vous dis. De quoi derrière moi Il y a quoi derrière moi Il y a juste un carton. Il y a personne derrière moi. N'hésitez pas à me follow si ce contenu vous plaît, si vous me trouvez pas à hasard. Et ça me fera extrêmement plaisir. C'est un bon petit live. C'est un bon petit live des familles. Je crois que vous m'entendez ah, un euh... connard. je vais se mettre ça. Voilà. On va faire ça. On va ensuite. Voilà la musique. Bien comme il faut. Profitez bien de vos soirées de Just Bucky. Ciao